Pourriez-vous expliquer un peu c'est quoi un ERP et quel rôle que ça joue dans l'entreprise euh, C'est une organisation euh, d'une entreprise qui englobe toutes euh, les fonctionnalités de l'entreprise, de comptabilité, de ressources humaines, de site web, de euh, tout, tout ce qui est de gestion des employés. Donc L'ERP facilite tout ce qu'il trouve euh, dans, dans une entreprise. Pourquoi particulièrement la plateforme Odoo La plateforme Odoo, c'est une plateforme internationale pour moi, euh, en nos jours. Donc c'est une IRP pour organiser ses euh, fonctionnalités et ses, pour organiser les, les, ce qu'il trouve dans l'entreprise.